Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un bouton back to top ou comment retourner en haut de la page sur showit. Si tu ne me connais pas, je suis Christelle de califram.com, spécialiste WordPress et showit et euh, je te présente sur ma chaîne YouTube pas mal de tutoriels pour t'aider à maîtriser ces outils. Aujourd'hui, on va donc voir comment mettre ce fameux bouton qui te permet de retourner en haut de la page lorsque tu es arrivé en bas. Et c'est très intéressant pour tes visiteurs, notamment lorsqu'ils sont sur version mobile, parce que comme l'écran est plus petit, en général, tes pages sont plus longues à scroller. Et lorsqu'ils arrivent en bas, c'est intéressant d'avoir ce fameux bouton pour qu'ils puissent retourner à ton menu en une fraction de seconde. On va voir comment on met ça en place sur « Showit. Donc, on va aller sur une page, sur notre page de Chauvite. Et ensuite, on va aller dans l'onglet page qui se trouve ici. Je suis donc sur euh, la page sur la page d'un thème que j'ai téléchargé gratuitement sur showit pour faire ma démo et ce tutoriel et je vais cliquer donc sur les trois petits points pour ajouter un blank canvas. J'ajoute un blank canvas qui se trouve tout en bas ici dans lequel je vais mettre une icône. Je vais choisir une autre icône qui va être un petit peu plus parlante, par exemple euh, une flèche. Celle-ci, je vais la retourner pour montrer qu'on veut aller en haut, la redimensionner un petit peu et je vais euh, la placer ici. Ensuite, euh, je vais sélectionner mon canvas qu'on appelle le canvas et dans la barre à droite, je vais euh, réduire mon initial height à 1 pixel. Et je vais également changer le stacking order, je vais le mettre sur 3, je pense que c'est bon ici. Euh, il faut vérifier ces autres canvas pour être sûr en fait que cette section est le stacking order le plus élevé car c'est ce qu'il va permettre de l'afficher sur toute la page, sinon il va être caché par certaines sections. Donc, on fait attention par rapport à ça. Ensuite, on va le monter euh, à peu près vers le haut de la page. Donc, je remonte ici. On voit que mon icône apparaît. Euh, elle est bien là. Et donc, maintenant, j'ai des petits euh, réglages à faire pour faire ce fameux effet de back to top. Donc, euh, j'ai mon icône qui est ici. Donc, je sélectionne encore une fois le Canva en question. Euh, non, pas l'icône, mais le Canva. Hop, voilà et donc, je vais choisir dans Sticky de le mettre en top on scroll. Voilà. Et de ce côté-là, on est bon. Ensuite, je vais cette fois-ci sélectionner l'icône que je vais positionner sur la droite en choisissant ce looking edge ici à droite. Et enfin, dans mon click action, je vais choisir euh, top of page. Et voilà, mon bouton pour retourner en haut de la page est créé. On va voir en action ce que ça donne en cliquant sur Preview. J'attends que ça enregistre un tout petit peu. Voilà, c'est sauvegardé. Je clique sur Preview. Et là, on voit que je n'ai pas mis mon bouton tout de suite, mais je l'ai mis ici, sur cette deuxième section. Et lorsque je descends, on voit que mon bouton est là. D'ailleurs, on voit qu'il est un petit peu trop près du menu. Donc, je vais régler ça et te remontrer un petit peu Ensuite, comment ça va fonctionner Je vais le descendre, voilà. Je refais un preview. Je descends et cette fois-ci, voilà, il ne rentre pas dans mon menu. Donc parfois, il faut régler un petit peu les choses avec Showit pour éviter ce genre, ce genre de, de détails qui peut être un petit peu gênant. Et on voit que lorsque je descends, mon petit bouton est là. Et si j'arrive tout en bas de la page et que je clique dessus. Je retourne tout en haut de la page. Voilà comment on a pu créer un back to top button sur ShowIt. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux être tenu au courant des futurs tutoriels qui paraîtront sur ShowIt. Je te dis à bientôt.